<coughs> shalom, shalom, adorateurs et adoratrices Que Dieu vous bénisse Adieu sur la gloire ce soir encore Car qui nous fait la grâce de nous retrouver Je voudrais saluer toutes ces personnes qui se connectent maintenant Et aussi ceux mecs qui ne sont pas encore connectés je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie des uns et des autres. J'espère que vous portez bien. Que vraiment la grâce de Dieu repose sur vous. Ce soir encore, c'est une un, grâce, c'est un privilège pour moi de passer en vous pour compte du moment. Je voudrais bénir le nom du Très-Haut pour cette grâce, cette, cette faveur que Dieu. Qui suis-je? Mais la Bible déclare que ce n'est ni par notre, notre intelligence, ce n'est ni par notre capacité, ce n'est ni par notre propre force, mais ce n'est pas sa grâce, c'est n'est son esprit. C'est pourquoi ce soit tireuse, parce que la a apporté la, la, la, la soit grâce. Ramalaba, bolu Shikatayamba. ta yamba, yamba barabaka shika ta yon break, barabaka shika ta balaba, ida barabolu shika ta break, marabolu baba, ababa barabolu shika et daba bolu ramalakanta yam daba ralakintobo shikata yam de brekete. O rabala saïde léga un shikere. Shalom maman, yatri shalom. Shalom, shalom à ces mamans, ces chers mamans, mes mamans qui se connaissent maintenant. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Mayan tabarabosekete baba baba. RAYANDA BALA BOSHI KATAYON DE BRETÉ MOROBO BOSHI KATAYON DABA Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire tu verras ma se manifester dans ta vie ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire, dans ta vie, oh, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire.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 Ma gloire, que baragaille lau dans ta vie. Oh, on ne t'a pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu la verras. Tu verras ma gloire. Oh, se manifeste dans ta vie. On ne t'a pas dit pas dit que si tu crois, tu veux ma gloire. Oh, tu veux ma gloire. Oh, dans ta vie, Alléluia. On oh, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu veux ma gloire. Oh, tu veux ma gloire. Se manifeste dans ta vie. On oh, ne te pas dire que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. On oh, ne te pas dire que si tu crois, tu verras tu verras, tu verras ma gloire Oh, je manifestais dans ta vie on oh, là, t'es pas que si tu crois Oh, tu verras ma gloire Oh, tu verras ma gloire Oh, dans ta vie Hallelujah Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu la verras, tu verras ma gloire. Oh, oh, oh, oh se manifester dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, tu verras ma gloire. Oh, dans oh alléluia à tous ces soeurs à tous ces moments à tous ceux qui me saluent que la grâce de dieu repose sur vous à travers ce cantique nous venons de comprendre que si nous croyons nous verrons forcément la gloire de dieu si nous croyons nous verrons forcément la gloire de dieu si nous avons foi nous verrons forcément la gloire de dieu avant de quitter cette terre des hommes vous savez jésus-christ de nazareth n'a pas attendu d'être dans le ciel avant de dire à son père, père « Fais-moi voir la gloire que j'avais auprès de toi avant d'être sur la terre. » C'était pendant son existence terrestre, c'était sur cette terre les hommes qu'il a fait cette prière pour dire, « Père, fais-moi voir la gloire, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » C'est un mystère. C'est pour dire simplement, qui n'a pas attendu d'être dans le ciel pour dire cela à son père. C'est quand il était sur la terre qu'il a fait cette prière. C'est pour nous faire comprendre que c'est sur la terre des hommes que nous allons expérimenter la gloire. Que Dieu avait arrêté sur notre vie avant que nous soyons parce que s'il si dit qu'il avait une gloire auprès de son père ça veut dire que dans le spirituel dans l'invisible cette gloire a été dessinée cette gloire était manifeste mais il fallait que cette gloire soit aussi manifeste sur la terre comme la Bible déclare la parole est d'abord à l'état esprit mais au commencement étant cette parole qui est esprit cette parole a fini par se faire chair. Ainsi, cette parole s'est matérialisée, donc la gloire devait se matérialiser. Je prie ce soir que la gloire de Dieu qui est prévue pour toi soit manifeste sur la terre avant que tu ne quittes la terre des hommes. Refuse de mourir sans avoir vu la gloire de Dieu. Refuse de mourir sans avoir expérimenté la gloire qui était que tu avais reçu de la part de Dieu avant sur la terre des hommes. Parce qu'avant que tu n'y naisses, il y avait certainement une gloire de Dieu qui était présente pour toi. La Bible dit, il fait toute chose pour sa gloire. Et donc, il t'a fait naître pour sa gloire. Donc, ta naissance, ton existence sur la terre doit être la gloire de Dieu. Doit être, doit être caractérisée par la gloire de Dieu. Donc, tu dois refuser de mourir avant d'expérimenter la gloire de Dieu. Marabolo, cataillon de marabo, ora Ne t'ai-je pas dit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 Oh, dans ta vie, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Il est vivant, il est vivant, ton Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh ton Dieu est vivant, il est vivant, tu verras sa gloire, tu la verras avant de mourir, tu la verras sur la terre des hommes, tu la verras avant de quitter. Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Hallelujah! Hallelujah! Oh Alléluia, Alléluia, Oh ton Dieu, est là. Ah, ton Dieu est là, Oui ton Dieu est là, Oui ah, ton Dieu est là, Oui ton Dieu est là, ton ah, Dieu est là, oui, est là, ton Dieu est là, il a fide il a fidèle, ton Dieu a fide il a fide oui le fidèle, il a fidèle, oh il a fidèle, il a fidèle. Chantons Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Oh Maranatha, Maranatha! Oh Hosanna, Hosanna! Oh Hosanna, Hosanna! Oh, oh, Ozané ozan. Oh alléluia alléluia Oh alléluia alléluia Oh alléluia alléluia alléluia alléluia Bénis le nom de ton Dieu, bénis-le ce soir encore. Dieu dit Seigneur, merci de me faire voir ta gloire avant que je ne quitte la terre des hommes. Oui, tu veux faire cette prière maintenant. Tu me dis Seigneur, merci de me faire voir ta gloire. Je refuse de mourir. Tu as dit, demander, l'on vous donnera. Moi, je veux voir ta gloire avant de quitter la terre des Je veux jouir de tes bienfaits sur la terre avant de quitter la terre des hommes. Je veux imparter par ma vie sur la terre avant de quitter la terre des je veux que tu sois glorifié au travers de ma vie, avant de quitter la terre des hommes. Je veux être un instrument ta gloire sur la terre, avant de quitter la terre des hommes. Parce que toi, Jésus-Christ, tu as laissé ton empreinte sur la terre, avant de la quitter. De sorte qu'aujourd'hui, ton nom est resté sur la terre. Tu es rentré dans l'histoire de l'humanité. Dans le ciel, tu es célébré. Mais sur la terre aussi, l'on se souvient de ce que tu as accompli. Même s'il y a des contestations suite à Seigneurie. Mais nous savons que le nom de Jésus-Christ est devenu une référence. Car même les personnages historiquement connus sont appelés nés après ou avant Jésus-Christ de Nazareth. On le dit, né celui-ci est né, Socrate est né avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Tel personnage est né après ou avant Jésus-Christ parce que tu as laissé ton empreinte sur la terre. Et si nous sommes aussi à ton image, si nous sommes des petits Christ, permet que nos noms restent dans l'histoire des hommes, comme des personnes qui ont accompli la volonté de Dieu sur la terre avant de la quitter. Seigneur, je veux voir ta gloire. Ainsi, prie le Seigneur. « Maragobo shakata mayanta » Oh, Rabalago la, gologo, do, shakin, tu brèques, mama, shaka. Marabobo, shakin, C'est pourquoi je veux compter sur toi, Seigneur. Marianda baba, rabolo, shikata. Oui, dis, Seigneur, je veux compter sur toi pour voir ta gloire. Rabolo, shaka, baba, rababa, Rababa. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Hallelujah. Apprends-moi, Seigneur. Parce que pour voir la gloire de Dieu, il faut compter sur Dieu. Oh, sur toi Oh, apprends-moi, Seigneur. apprends toi Ma Oh, apprends-moi, Seigneur. à compter sur toi oh. Sur toi. oh, sur toi. oh que tu es ma prière Got you oh, oh, oh, my prayer oh, oh, oh you Oh, sir my prayer, Jesus, oh, Jesus Oh, son, my prayer, God, Jesus, oh, Jesus Oh, son, my prayer, Jesus, oh, Jesus My prayer oh Jesus' She so so my prayer on oh, Jesus. So my prayer. Oh, Oh, I promise, kota, I Oh, I promise, yeah racontez sur toi, un point en signe, raconter, sur toi, tu es un, tu ma prière, tu Dieu un, Ma prière, oh, oh Tésor, Tésor, Ma prière, oh, oh, Tésor, Tésor, Ma prière. C'est lui qui exauce les prières. C'est pourquoi lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, avant que je ne quitte à tes attends-toi les choses. Oui, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il fait toutes choses pour sa gloire. Et lui-même a exigé la gloire de son Père lorsqu'il était sur la terre. Oh, nous sommes appelés à imiter le Seigneur. Nous sommes appelés des petits Christ. Il a dit, ceux qui croient en moi feront des choses plus grandes que celles que j'ai fais, parce que moi je vais au Père. Radabulokora Ramanando si de Ne te dis pas indigne d'expérimenter la gloire de Dieu. Vous savez, ce soir, j'ai rencontré un jeune homme à qui je prêche la parole de Dieu dans mon quartier, et il me disait ceci Grand frère, moi comme ça là, est-ce que je peux servir Dieu est Ce que je vois là, terrible. Quand je dors, j'ai fait des rêves, c'est terrible. Je vois des choses qui se réalisent. Dieu me parle. Je sens des choses. Je vois des signes. Mais moi comme ça là, avec les bêtises que j'ai fait là, je lui ai dit mon frère, si Dieu voulait regarder les bêtises pour te choisir, laisse-moi te dire qu'il n'y aura personne qui l'aura appelé à lui. Parce que l'humanité était dans la rébellion vis-à-vis -vis de lui, l'humanité était dans l'obscurité totale et il s'est présenté comme la lumière de ce monde. Donc ce n'est pas parce que tu es pêche ou tu as péché Que Dieu a te fui c'est vrai Qu'il n'aime pas le péché Mais regarde ce qu'il dit Il aime le pécheur Parce qu'il sait que le pécheur c'est un homme Qui a un taché de péché Et qui peut nettoyer alléluia Qui peut nettoyer éclairer par sa lumière Donc ce n'est pas toi qui fais il ne t'a pas choisi parce que tu étais bon. La preuve, lorsque quelqu'un voulait appeler Jésus-Christ, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Personne n'est bon. Il a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais c'est nous les hommes qui sommes mauvais. Nous les hommes qui sont tachetés. Rabolokanda Yoda, c'est sur nous que Dieu a posé ses regards. Donc ce n'est pas une question. Alléluia. Oh my carabo, quanta. Ce n'est pas une question de je suis sale. Je suis comme ça là. Moi qui suis limité là. Moi qui ne suis pas là à l'école. Il n'a pas de diplôme. Et qui t'a dit que Dieu t'a regardé si c'est le diplôme, il veut regarder, mais toi tu ne seras jamais choisi. Ce n'est pas parce que nous on est allé à l'école un peu qu'il l'a choisi. Non. C'est lui qui fait son choix dans son bon plaisir, selon sa volonté. Dis cette main Alléluia. Allah, alléluia. Allé, Alléluia, Alléluia Chante avec moi Allé, Alléluia, Alléluia Alléluia, ton Dieu est si bon Allé, Alléluia, Alléluia Alléluia, ton Dieu est si merveilleux les ha, oh, oh, il est merveilleux Oh, il est glorieux Oh, alléluia A ton la like gole, alléluia A ton la like alléluia A ton la like alléluia Oh, a ton la like alléluia Dieu ainsi merveilleux. Alléluia. Oh Alléluia. Rabba la bobo, de baba rama cantaba Reggae des so mama. itababa rada bo sakin Radabo Kira Tanda Bassa, reggae de lobo, skanta, mayon de kinta, Lora ra, kanto, bo, shida, on, de kata, ma, lora bo, in, shari, jesus, ra, dabo, marion, de brie, skint, lo, shakin, the me, on, the last skid, o, bret, mo, to, bini, senga, Gloire et honneur te revient. Élève la voix et bénis le nom de ton Dieu. Dis-lui, Dieu Seigneur, merci de m'avoir me porté tes regards sur moi. Tu n'as pas regardé mes péchés pour mes choisis. Tu n'as pas regardé à ce que je faisais pour mes choisis. Parce que si cela tenait à ces critères, personne d'entre nous ne viendrait à toi. La dit il appelle de loin, et n'ont pas compris ses dessins. Mais cet homme, sa qualité, ne dépend pas de ce qui est dans son apparence, mais dépend de ce que Dieu a positionné en la personne. C'est pourquoi, réjouis-toi de ce que Dieu a posé tes regards sur toi. Et il ne te culpabilise pas. Il t'a jamais aussi dit que lorsque tu viendras à lui, tu ne vas jamais bien jouer. Il n'a jamais dit aussi que tu ne seras pas confronté à des difficultés, à des temps de difficultés. Il n'a jamais dit que tu seras toujours puissant. Il ne parce que c'est lui qui est tout puissant. En enfin, fait, le tout puissant, c'est celui qui demeure toujours dans la puissance. Celui qui est tout puissant. C'est-à-dire qu'il est toujours puissant. Ramokatama. Nous, nous avons simplement la grâce d'être rendus puissants par Lui. Mais nous ne sommes pas tout puissants. C'est pourquoi nous connaissons des, des temps d'impuissance, des temps de faiblesse. Mais cela ne change pas la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu dans notre égard. Il a décidé de nous aimer tels que nous sommes. Nous bénissons son Saint-Nom. Nayotokubarakanta. Hallelujah. Oh Maradabashek. raboski skidi maradobo alléluia Hallelujah. Rikantabo. Ridobo sakin tubre. Bénis son nom. Rakomo shaka. Bénis-le. Riondo. Dis-lui merci ce soir. Encore, dis-lui merci. Dis-lui témoin lui ta reconnaissance. Gibo ratamasa. -ba -ba. Père, je te remercie pour la vie de mes mamans ici présentes, sur la plateforme, mes papas ici présents, mes frères et sœurs qui sont présents. Merci pour ceux qui sont malades. Merci parce que tu leur apportes la guérison. Merci pour moi-même aussi parce que tu connais mon état de santé. Mais je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu me tiens. Quand les creux de ta main, je te rends grâce. Je te bénis parce que, Père, peu importe l'état dans lequel nous sommes, nous croyons que tu as au contrôle. Peu importe ce que nous traversons, nous croyons que tu es au contrôle. Peu importe ce que nous vivons. La Bible nous dit que ce n'est ni l'épée, ni la famine, ni la faim qui nous séparera de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même si nous passons, nous passons par la faim, nous ne devons pas, oh Dieu de gloire, nous séparer de toi. Et d'ailleurs, si nous passons aussi par des tribulations ou des moments difficiles, toi, tu n'es pas prêt à te séparer de nous. C'est pourquoi nous aussi, nous ne renoncerons point à toi. Et c'est pourquoi ce soir, nous serons je te dis merci, toi qui nous réunis ce soir en se... sur cette plateforme depuis très longtemps, depuis un bon moment, Seigneur. Je veux te rendre gloire, oh Dieu Tout-Puissant, pour tous, pour chacun de nous, je veux te rendre gloire. Je veux te rendre gloire, Marabobo, je fais nous voir ta gloire. Parce que tu es celui qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la Bible déclare que tu fais toutes choses pour ta gloire. Qui est semblable à toi, Marabobobo shakata. qui est comme toi, Seigneur, ou oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Donaï? Qui est comme toi? Qui est comme toi, dans les lieux élevés? Qui est comme toi, parmi les dieux? Ô oh, Seigneur, parmi les dieux. Ô oh, Seigneur, parmi les rois. Ô oh, Seigneur, parmi les rois. Toi, papa, qui est comme toi, oh, qui est comme toi, mon roi, qui est comme toi, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, oh, papa. Hey, tu es incomparable, parmi les dieux tu es incomparable parmi les rois tu es incomparable on t'appelle le roi des rois parmi oh Dieu, quelles que soient les identités qui peuvent se nommer Dieu nous savons que la Bible déclare qu'il n'y a personne comme toi avant toi il n'y avait personne et après toi il n'y aura personne, tu t'appelles Alpha Omega Alpha Omega pas toi Il n'y a point Oma, rababa, shabababa Il n'y a point d'autre Dieu Ra, kababa, rababa, si, Yeah Alpha Alpha Omega Omega Pas toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha enfin, Alpha, Omega, oh, oh, Omega, omega. pas toi, il n'y a point d'autre Dieu. Marabobo, Sakito, Mashikarababu, Irabala, Cantorobos, Kirionda, Radababa, Baba, Baba, Baba, Baba, Sakinto, yonde Brisk, Irababa, Rion, dos Bilo, de Malt, Lorat, de Kiskuna, Inamarade, Seke, de Bausch, Raba, Baba, Marado, c'est pourquoi, à part toi, sur cette plateforme, il n'y a point d'autre Dieu que nous adorons. Je crois que Seigneur, c'est le Dieu qui a fait les sur la terre, que nous adorons tous sur cette plateforme. Je crois que tu, nous n'adorons pas un fétiche, oh Dieu, nous n'adorons pas un homme ici, mais nous adorons celui qui a fait les sur la terre et qu'on appelle commencement et la fin, celui qui n'a pas de limite qu'on appelle éternel et c'est lui que nous adorons ce soir Nous voulons bénir son nom Nous voulons lui rendre toute la gloire Nous voulons célébrer sa grandeur Merci oh Dieu tout puissant Pour tout ce que tu fais Et tu continues d'opérer Dans la vie de mes mamans Au oh, Rabo baba -ba -ba -ba. En particulier maman moment J'ose dire Pour ce temps Marie Bobo -shake. Merci de la reconforter Merci pour la force et la vie De l'esprit que tu as communiqué Oh, Marabo Sakine, merci encore pour les autres mamans, pour tout le monde ici présent, parce que chacun peut traverser, oh, à son niveau, Marabo, un défi particulier, mais je veux bénir ton nom, parce que dans toutes ces choses, tu demeures Dieu. Dans toutes ces choses, tu nous aimes, dans toutes ces choses, tu nous as pas abandonné. Même quand Jésus-Christ, tu étais à la croix, tu pensais que ton père t'avait abandonné. Tu as dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais si toi, Jésus, tu le dis, c'est parce que c'était année, tu ne sentais plus la présence de ton père. « mais le silence de ton père n'était pas une absence. Raboshikataba. Parce qu'il t'a rattrapé le troisième jour pour te faire ressortir par son esprit. L'abbé déclare l'esprit de vie, c'est cet esprit de vie qui a ressuscité Christ entre les morts. Et cet esprit de vie, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui vient de Dieu, qui t'a communiqué la résurrection. Ça veut dire, si tu avais complètement oublié, si tu avais abandonné, il y a une promesse de Dieu chez toi, adorateur. Il y a une promesse de Dieu. Et alors, mais il n'a jamais dit que les duties n'arriveront pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une parole qui est relâchée chez toi. Et cette parole qui est relâchée sur toi ne parviendra pas à Dieu sans être accomplie, parce qu'il est celui dont la parole a et s'accomplit avant qu'elle ne retourne à lui. Il dit Ma parole est semblable à la pluie. Lorsque la pluie s'annonce, la pluie mouille la terre. La pluie s'annonce et elle touche la terre. Elle ne reste pas suspendue dans l'air. Même la parole, oh, tu as fait à partir de la, de la terre, la pousser la terre. Donc, tu, toi, la pluie tombera si toi, cette pluie, que la parole de Dieu est tombée, et cette parole verra, marie, con, son accomplissement, qui, continue de croire, Guillaume c'est pourquoi nous avons chanté, ra, en début, mon Rabat n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un chant que j'ai, réservé comme mon répertoire pour le chanter, mais pendant que je commence c'est ce sang qu'il a mis sur mes lèvres. Pour dire, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et si continue de croire, tu verras forcément cette gloire de Dieu qui a été relâchée sur ta vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe par quoi tu passes, mais la gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. Je t'assure que c'est la vérité. Je sens l'esprit me convaincre de cette parole et mon cœur sent l'esprit de Dieu. Et je te parle prophétiquement. Je ne comprends pas ce qui se passe à moi, mais je sens quelque chose bouger à moi, me convaincre que la parole qui sort n'est pas de moi parce que je ne suis pas venu pour faire un manche et j'aime la présence de dieu j'aime le saint-esprit J'aime l'esprit de christ il est au courant de cela il sait ce que je lui dis lorsque je le prie il sait ce que je désire. Qu il me donne Je dis père faut que je sois authentique que la proviennent de toi, parce que la parole de l'homme est faible, mais la parole de Dieu est chargée de vie, la parole de Dieu est puissante, elle ne passera pas, mais la parole de l'homme peut passer, mais celle qui vient de Dieu ne passe pas, c'est pourquoi je ne veux pas que ce soit ma parole, mais Rao Kolo Taiente, Itos, Iros, Irobo, Skiri, de Skiri, Mounti, ce n'est pas ma parole mais c'est la parole qui te dit tu feras sa gloire continue de croire ne te préoccupe pas de ce que tu vis de ce que tu expérimentes ah, dans l'apparence voyez -y. Jésus avait dit, Pierre, « Viens à moi !» Il a dit à Pierre, « Viens à moi !» Et lorsque Pierre est sorti de la barque, et qu'il a commencé à marcher vers lui, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a vu un vent qui s'est levé, il a commencé à prendre peur. Mais est-ce que Jésus n'avait pas vu le vent c'est vrai au moment où il appelait, c'était le, le vent, ne s'était pas, pas manifesté. Mais Jésus-Christ savait qu'un vent allait se manifester. Mais lorsque le vent s'est levé, est-ce qu'il a renoncé à la parole qu'il lui avait dit à Pierre? Pour dire Pierre, je t'avais dit de venir, mais cette fois-ci là, je n'avais pas calculé qu'un vent allait se lever. Donc s'il te plaît, retourne dans la barque. Il n'a pas dit ça, Pierre. Est-ce que tu écoutes ce que je te dis? Mon rabolota, c'est pour dire que je reste sur parole, peu importe devant toi. Il reste sur sa parole, même si les choses sont difficiles. Il reste sur sa parole. Il pourrait te dire, renonce à ce projet. Il pourrait te dire, renonce à, ce, à, à cet entretien. Renonce à cette décision. Renonce à ce que tu es en train de faire. Renonce à ce business. Renonce à cette affaire. Mais si t'as rien dit, si t'as rien dit et que même le vent s'élève sur si ton business, si ton affaire, laisse-moi te dire que le dernier mot ce vent se taira. Oh Ce vent se taira, ce vent veut te distraire, ce vent veut t'empêcher de continuer à marcher. Et lorsque Pierre a commencé à mettre du doute, il a constaté aussi qu'effectivement il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus ne s'est pas enfoncé, pourtant Jésus était sur la mer, comme lui, celui qui t'appelle à lui. Et il est aussi dans la bac avec toi, il est aussi sur la situation. Il est aussi dans la situation avec toi. Lorsqu'il te dit de venir à lui, c'est qu'il est aussi engagé dans la rencontre avec toi. Donc tu dois savoir que ce n'est pas une affaire où tu es seul, mais c'est une affaire où Dieu est avec toi. Et si c'est Dieu qui est avec toi, personne ne pourra t'arrêter. La Bible dit que lorsque les disciples ont commencé à faire le de Dieu, des hommes qui étaient opposés à eux vont s'élever et leur dire. Oui, il faut qu'on les arrête. Mais il y a un. ..» Un homme de Dieu, parmi ces gens-là, qui les a pris de côté pour dire, écoutez, soyons sages. Si ce qu'ils font vient de Dieu on ne pourra pas les arrêter. Si ce que cette flamme, cette plateforme vie vient de Dieu, si cette adoration vient de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Si cette affaire vient de Dieu, rien ne pourra stopper ton affaire. Si elle vient de Dieu, même si le vent s'élève, tu t'es entreprise, vient de Dieu, si tu est-ce que tu entends l'esprit te parler si elle vient de Dieu même si l'ennemi s'élève, même si le vent s'élève même si la famine s'élève même si l'épée s'élève, même si la sécheresse s'élève, même si les attaques s'élèvent, il y a une parole de Dieu qui a été relâchée comme elle a été relâchée sur Pierre, il a dit Pierre viens à moi Et n'a pas renoncé à cette parole. Tant que Dieu n'a pas renoncé à sa parole par rapport à ce qu'il t'a dit, alors ne relâche point. Ne te laisse pas distraire par le vent qui souffle, car le vent veut te, faire, veut te faire douter de Dieu, veut te faire douter de cette affaire, veut te faire douter de ce que Dieu t'a dit pour t'enfoncer. Et c'est pour cela, voici la seule parole que Jésus a dite. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Mais est-ce que lui, Jésus, n'a pas vu le vent? Est-ce qu'il n'a pas vu le vent souffler? Est-ce qu'il ne voyait pas la réalité du vent Mais pourquoi est-ce qu'il dit Pourquoi tu as douté son seul problème Ce n'était pas le vent, son problème, pièce, c'était le doute qu'il a mis en lui. Je vais t'exhorter ce soir à persévérer. C'est pourquoi la chanson dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ?» Tu verras ma gloire, Kabala Soka, tu verras ma gloire, mmh. se manifester dans ta vie, <coughs> ne t'ai-je pas dit <coughs> que si tu crois, tu verras ma gloire, Ratobosa, tu verras ma gloire. Oh, dans ta vie Oh, oh ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu veux ma gloire Tu le verras, tu veux ma gloire oh, oh, manifester dans ta vie Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu veux ma gloire, tu veux ma gloire dans ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci ta grâce, merci pour cette parole que tu m'as inspirée. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu fortifies au travers de ta parole. Tu viens encore de nous fortifier en nous disant que, Seigneur, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Je veux te rendre toute la gloire encore pour toutes ces personnes qui sont ici. Merci infiniment pour cette plateforme. Si cette œuvre vient de toi, Rien ne l'arrêtera, même si elle prenait le chemin, Seigneur, mon Dieu de gloire, elle prenait un chemin, un chemin, oh Dieu de gloire, déviationniste. Mais toi, Dieu, tu sauras remettre my de skin bread sur la voie ton œuvre, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et lui-même se chargera de, re, de reprendre reine. lui-même se chargera de mettre les choses en place pour que la gloire puisse lui revenir parce que ce n'est ni par la force humaine, mais c'est une question de l'esprit de Dieu. C'est une question de l'esprit de Dieu. Et si comprend. Une question de l'Esprit de Dieu. Il comprendra simplement que ce n'est ni par sa force. Mais il dira simplement, Seigneur, fais ton œuvre au travers de ma vie. Parce que moi, je ne peux pas. Si c'est moi, je ne peux pas. Je suis limité. D'ailleurs, tu m'as regardé faible. Mais c'est l'être faible. Vous savez pourquoi Dieu a décidé, radoskinte, barre de jeter Satan sur la surface de la terre. Laisse-moi vous dire une parole, s'il vous plaît, ce soir. La Bible me dit qu'il a été précipité du haut des cieux et projeté sur la surface de la terre. Mais je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce que tu positionnes, tu jettes le diable sur la terre Pourtant, tu as fait de la terre. Le lieu d'habitation des hommes. Ne sais-tu pas qui va s'en prendre aux hommes La preuve en est que la Bible déclare malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait malheur, parce qu'il va causer des malheurs sur la surface de la terre. Mais si toi, Dieu, tu sais qu'il va causer des malheurs sur la terre, pourquoi est-ce que tu le précipites sur la terre Voici la pensée de l'Esprit pour moi, lorsqu'il me disait « "Il dit mon fils, » Qu'est-ce que tu crains J'ai pris mes dispositions. Je vais dire, je vais donner alors ma parole pour écraser le diable. C'est pour cela qu'il a dit qu'il ne te montrera pas le talent. Mais tu l'écraseras. Tu écraseras sa tête. Le problème c'est que les hommes ont renoncé à saisir la parole de Dieu qui est une âme puissante pour vaincre le diable. Il dit je vais utiliser ce qui est fait à partir de la poussée de la terre pour réduire à néant l'ennemi. Je vais utiliser ce que je fais à partir de la poussée de la terre pour réduire pour lui faire comprendre que même les hommes qui ne sont pas comme les anges mais que j'ai créé à partir de la poussière de la terre vont le dominer, vont le vaincre vont le vaincre et je vais leur donner ma parole et c'est pourquoi la l'abbé déclare par sa parole il fait des miracles, par sa parole les apôtres aussi ont fait ont ébranlé le monde, par sa parole Christ a ébranlé le monde par sa parole, tous ceux qui ont cru ont la capacité, il dit voici les miracles accompagnent ceux qui ont cru. En qui En moi. Mais en moi par rapport à quoi En ma parole. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils mourront. Ils, Ils chasseront. Ça veut dire quoi Il n'y a rien qui fasse peur à Dieu. Il n'y a rien. Il fait toutes choses à merveille. Tu fais de grandes choses. Tes oeufs sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant et ton oh, oh, oh, tu fais de grandes choses, tes oreilles sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tu fais de grands choses, tes yeux sont le lieu, toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Oh, oh, tu fais de l'un chaud, des sont glorieux, toi le Dieu fidèle, puissant et ton oh, nom. Oh, tu fais de l'un chaud, des sont glorieux, toi le Dieu Yeah. Puissant ton Oh, oh, oh. alléluia, alléluia, hey alléluia, alléluia, oh, oh. alléluia, alléluia, hey. Puissant et ton nom. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Puissant et ton nom. Oh, puissant et ton nom. Oh, puissant et ton nom. Oh, puissant et ton nom. Ooh. prison et oh. prison e hey, prison et oh, prison e oui, prison e prison e oh, prison e Alléluia. Mon âme te bénit, Père. Puissant est ton nom, merveilleux est ton nom. Il n'y a rien qui te fasse peur. Et c'est pourquoi ce soir, merci parce que tu veux que je parle maintenant de garder notre confiance en toi. Oui, adorateur, adorateur, voici maintenant le message qu'il m'a fait de vous partager. Garde confiance en Dieu. Gardons notre confiance en Dieu. Et nous allons aller rapidement dans le livre de Daniel. Daniel 6. Alléluia. Radoboskantayan de Breketi. Marabobo. Mon âme te bénit Seigneur. La Bible, dans le livre, dans le Saint-Testament, dans le livre de Daniel 6. Daniel 6. Daniel, le chapitre 6, à partir du verset 1er, voilà ce qui est écrit jusqu'au verset 10, voilà ce qui est écrit, alléluia. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel supportait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce, qui le, en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien. Nous ne trouverons aucune occasion qu'on se dernières à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi d'Arus, vie éternellement. Tous les chefs du royaume, les entendants, les satrapes. Les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la force, lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense. Et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des maîtres et des perses, qui est humiliable. Là-dessus, le roi Darus écrivit le décret et la défense. Lorsque, voilà, voilà le passage voilà encore, le, le, le passage qui est très intéressant, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, dans sa maison plutôt, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois c'était à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je veux ta, de te demander de ne pas baisser les bras, de garder la confiance en ton Dieu. Vous savez, selon ce passage que je viens de lire, Daniel et ses compagnons étaient en déportation à Babylone. Et Dieu, par sa grâce, va faire trouver auprès du roi d'Arus grâce. Euh, euh, qu'on appelle ça, va faire trouver grâce, euh, euh, qu'on appelle ça, aux yeux euh, de Daniel et ses compagnons. Et la Bible nous dit ici que le roi d'Aerush voulait mettre Daniel et l'établir sur tout le royaume, parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. Vous savez que l'esprit que nous adorons s'appelle le Saint-Esprit, et c'est l'esprit supérieur. Pourquoi Parce que nous adorons Dieu, et Dieu est l'être supérieur, l'être suprême. Donc son esprit habitait Daniel. Et c'est une grâce pour toi de savoir que tu as habité par l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur est en lui. Le roi d'Arus voulait l'élever. Et qu'est-ce qui va se passer Il y avait des ennemis de Daniel dans ce royaume. Il y avait des jaloux. Alléluia. Comme tu en as bien sûr. chacun de nous, l'ennemi est contre nous. Il a ses agents autour de nous. Mais vous savez, il faut garder la confiance en Dieu. Alors, la confiance est définie dans selon le dictionnaire comme une ferme espérance qu'on a en une personne ou en une chose. Et quelque part, nous pouvons assimiler la, la, la, la confiance en la foi. La foi est une confiance. La confiance totale que tu places en Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la foi. Mais je vais prendre le mot confiance parce que le Seigneur m'a donné une définition du mot confiance que je vais partager aussi avec vous ce soir par sa grâce. Alléluia. Donc selon les dictionnaires, on définit la confiance comme étant une espérance ferme qu'on a une personne. Alléluia. Et ça, ici, nous voyons effectivement cette confiance chez, chez, chez, chez Daniel. Si Daniel n'avait pas confiance en Dieu. Daniel allait arrêter lorsque le roi a pris le décret pour effectivement interdire en l'espace de 30 jours que quelqu'un prie un notre Dieu excepté accepter le roi. Vous savez, c'est la confiance en Dieu qui a poussé à ne pas craindre l'interdit, le totem, le décret du roi. Alléluia. C'est sa confiance en Dieu qu'il a amené, malgré l'interdit, à persévérer dans la prière. Et c'est vrai que cette confiance qu'il a eue lorsque nous lisons la suite, c'est long, je ne vais pas aller tout, l'a exposé à des. C'est pour ça qu'il dit qu'il était le danger, certes. Mais Dieu est fidèle. Mais nous aussi que Dieu a fini par visiter son serviteur. Lorsqu'il a été à force lion. Pendant que les ennemis voulaient qu'ils meurent. Mais vous savez pourquoi les ennemis voulaient ça Parce que simplement, ils étaient contre la décision du roi. Ils voyaient que le roi avait un plan d'élévation, Daniel. En fait, ce que l'ennemi ne veut pas que tu, tu se c'est la gloire de Dieu. Il ne veut pas que tu vis la gloire de Dieu. Il ne veut pas que tu vis la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il veut te créer toutes sortes de problèmes. Pour que tu n'aies pas confiance en Dieu. Pour que tu renonces à Dieu. Pour que tu renonces à cette affaire. Pour que tu renonces à cette décision. Pour que tu renonces à cette entreprise. Pour que tu renonces. Il ne veut pas que tu expérimentes ce que Dieu a prévu. Vous voyez, ici, peut-être que Daniel ne savait pas. Mais le roi avait le dessein. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il y a une élévation. C'est tellement dans ton entreprise que Dieu a préparé pour toi. quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il est le mieux au courant de ça. Donc les situations qu'il amène là, c'est pour ne pas que tu rentres dans ce que Dieu a parlé pour toi, que toi-même tu ne sais pas là. <rire> Alléluia. Alléluia. Daniel ne savait pas que le roi voulait l'élever. Le Alléluia. Il ne savait pas. Vous voyez, mais il y a une chose qu'il a gardée, la confiance en Dieu. Et vous voyez, voici la définition prophétique que le Seigneur m'a donnée par rapport au mot confiance. Vous voyez que le mot confiance est constitué des lettres C O N F I A N C E. Alléluia, gloire à rendue à Dieu. Dans la confiance, tu gardes le calme. Celui qui a confiance en Dieu, il est calme. C'est ça le C. La confiance de Dieu, la confiance en Dieu te mets dans une position d'obéissance à Dieu. Hallelujah. C'est ça le O. Et cette confiance va te mettre à un niveau. C'est ça le N. De fidélité, c'est ça le F. D'intégrité, c'est ça le I. Pour t'armer. C'est-à-dire que ça va devenir une âme. C'est ça le A. Pour que tu neutralises le N. Les coups de l'ennemi. Le CE. Hallelujah. Et nous voyons cela, effectivement, à travers le cas de Daniel. Sa confiance en Dieu a fait qu'il a gardé son calme. Sinon, il pourrait paniquer et puis ne... arrêter de prier. Mais pourquoi qu'il continue de prier tranquillement, c'est parce qu'il a gardé son calme. Et cette... dans cette confiance-là, il... il était obéissant à ce qu'il faisait. Buissant Dieu, il savait que Dieu devait, Dieu, Dieu demandait de prier. Il savait qu'il fallait prier le Dieu d'Israël. Et ça l'a amené à un tel niveau de fidélité, d'intégrité, qui a été armé, finalement à neutraliser le coup de l'ennemi. Parce que le coup de l'ennemi, c'est quoi? Qu'il ne parvienne pas à l'élévation. Mais lorsqu'on voyait la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont constaté se sont retrouvés dans la force au lion. Ils se sont revenus dans la force au lion. Dans l'activité. Et ce qu'ils ont voulu voir, c'est ce qui est arrivé. Que ce que tes ennemis ne veulent pas que tu vois, tu vois ça au nom puissant de Jésus. Que ce que tes ennemis ne veulent pas que tu expérimentes, la gloire de Dieu qui ne veut pas que tu expérimentes, tu l'expérimentes au nom puissant de Jésus. Mais pour cela, tu as besoin de garder ta confiance en lui. Comme Daniel a fait ici. Daniel a expérimenté. La récompense, ta confiance en Dieu va te faire expérimenter la manifestation de sa puissance. Daniel a expérimenté la puissance de Dieu, la preuve. Il a dit, oui, le roi, vit éternellement, car le Dieu que je sais, vous voyez, au verset 20, on dit, en s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions et dernier Dieu roi, roi vit éternellement Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. qui ne m'ont fait aucun mal. Ça, ce n'est pas la puissance, ça. Vous fermez la gueule des lions. Ça, c'est le déploiement de la puissance. Ta confiance en Dieu va finir par déclencher la puissance de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu expérimenteras cette puissance. « Ramakanta yoboko » La confiance en Dieu va te conduire à expérimenter la récompense divine. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui ont foi en lui. Ta foi n'est pas vaine. L'apôtre paul l'a dit quelque part. Il dit, Marie-Caudebrae. Si Christ, là, sa parole, n'est pas vraie, si c'est que nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. L'apôtre paul l'a dit quelque part dans ses épîtres. Il dit, si, vraiment, cette histoire de Christ, là, c'est pas vrai. C'est que nous sommes les hommes les plus malheureux parce que on s'est beaucoup de choses vainement. On s'est prouvé de beaucoup de choses en vain. Mais gloire soit rendue à Dieu que Christ effectivement a été, il a vécu, il est mort, il a connu la résurrection. Alléluia. Donc notre foi n'est pas vaine. Notre foi n'est pas vaine. Et Daniel n'a pas eu tort. d'avoir confiance en Dieu. Il n'a pas eu il n'a pas eu tort de persévérer. Ta confiance en Dieu va faire que tu vas connaître la persévérance. Ceux qui ont foi en Dieu, ce sont des gens qui sont persévérants. Et ta persévérance va te faire expérimenter la récompense. Alléluia. Je vais t'exhorter à cette confiance en Dieu ce soir. Pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Alléluia. Sans toi, jésus oh. Ma vie n'est plus pareille. Je rends ma foi pour t'adorer. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et notre foi en lui, notre confiance en lui, va nous faire expérimenter sa gloire. Comme Daniel a fait ici. La Bible dit après ce loi, au verset 25, d'abord. Avant le verset 25, voilà ce qui est arrivé aux érémis de Daniel. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la force aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la force, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi d'Arus écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel. Il est le dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et la domination durera jusqu'à et Qui a donné cette connaissance, cette parole, cette révélation au roi d'Arus C'est à partir de ce qu'il a expérimenté. Mais il ne pourrait jamais dire cela si Daniel n'avait pas eu confiance en son dieu. Tu vois, si tu as confiance en Dieu, là, tu vas faire dire des choses à des gens. Tu vas faire dire des choses que Dieu, à des gens. Mais si tu baisses ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, si tu ne continues pas de garder ta confiance en Dieu, il y a des choses qui ne sortiront pas de la bouche, même de tes ennemis. Il y a des choses qui ne sortiront pas de la bouche des gens à ton sujet. Des gens ont besoin de dire des choses sur ton Dieu, sans que tu ne le parles. Sans que toi même tu ouvres la bouche pour leur dire mon Dieu est comme ça. Eux mêmes ils vont trouver des quoi à dire sur ton Dieu. Parce que toi tu auras gardé ta foi. Tu auras gardé ta confiance en Dieu. Et le roi ici a commencé à prononcer, à dire des paroles, à prendre des décisions. Il a même décidé que l'adoration ne lui revienne pas. Il a trouvé que c'est le Dieu de Daniel qui méritait l'adoration. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est notre Dieu qui mérite d'être adoré. Alléluia. C'est lui seul ce qui mérite d'être adoré. C'est pourquoi nous devons garder notre confiance en lui. Nous devons persévérer. Garder notre confiance en lui. Ne pas regarder ce qui nous arrive dans l'apparence. Mais regarder à ce que Dieu est en train de préparer à nous faire vivre. Comme Daniel, la Bible dit, c'est lui, il a continué à dire, excusez-moi, c'est lui, il a continué à, à, à bénir le nom, le, le nom du Dieu de Daniel en disant, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des produits dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne d'Arus et sous le règne de Cyrus le perse. alléluia ce que les ennemis ne voulaient pas voir, c'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel a été béni, Daniel a été visité, il a été récompensé. Et c'est la récompense de Dieu qui s'est matérialisée par, le, par la prospérité de Daniel. Que la prospérité se tâche à toi avantage au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ben je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité est de Dieu et il est favorable à notre prospérité. Mais pour expérimenter sa gloire dans la prospérité, nous devons garder notre confiance en lui. N'oublie pas, comme je le disais tantôt, que la confiance est composée de C, calme, O, obéissance, N, niveau, F, fidélité, I, intégrité, A, arme, N, neutraliser, C, coups, E, ennemi. Alléluia. Celui qui a confiance en Dieu, il finit par confondre le plan de Dieu Et il finit par expérimenter ce que Dieu lui a promis. Que Dieu te bénisse, Alléluia. Sa grâce est sur toi. Ce soir, voilà le message que a mis sur mon cœur pour partager avec toi. Pour dire, gardons notre confiance en lui. Persévérons dans cette confiance en lui. Parce qu'il nous réserve des choses. Comme on l'a vu à travers ce tests. Alléluia. Que le roi d'Aïrus réservait quelque chose pour Daniel dont il n'était même pas au courant. Dieu te réserve quelque chose dont tu n'es pas au courant. c'est pas tout, il dit. Alléluia. De la même manière qu'il y a des difficultés qui t'arrivent, qui ne t'a pas dit, sur lesquels il t'a pas donné des prophéties. C'est comme ça, des choses de glorieux, de glorieux, de puissant, Il ne te dira pas mais tu les verras. Hallelujah. J'en ai la vue ici, hallelujah. La gloire de Dieu. Des choses que tu as dit, parce que des décide de supprimer par ces choses. Hallelujah. Merci de ta grâce. Hallelujah. Merci de nous faire expérimenter ta gloire. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur de partager cette forme pour encourager, pour exhorter, pousser par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il t'a demandé quel message dois-je adresser. Je te remercie pour l'inspiration de ta parole. Je te rends grâce encore pour la vie de mes mamans ici présentes. Merci pour cette plateforme. Merci pour toutes ces personnes. Oh Dieu tout puissant. Tu visites chacun de nous, tu fais du bien à chacun de nous dans nos défis quotidiens, tu restes Dieu, nous avons confiance en toi. Daniel a vu le danger, mais il n'a pas eu peur. Radaboro, chacun n'est pas peur. Écoute, n'est pas peur. N'est pas peur. Dieu voit. Alléluia. Dieu te voit. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'entend, ne doute pas. Oui, Dieu te voit, ne doute pas. Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu te voit, Dieu te voit. Ne doute pas, il te voit, ne doute pas, Dieu t'entend. Alléluia. Dieu qui a donné les yeux, ne voit-il pas Celui qui a donné les oreilles, n'entend-il pas Est-ce qu'il ne voit pas ta situation Il voit. Alléluia. Il voit ce que tu traverses. Mais il a simplement besoin que Mario, de de Yon tu gardes la confiance en lui. que tu lui fasses confiance. Vous savez, quand on a confiance en quelqu'un, même regardez, quand on a confiance en quelqu'un, on, on est à l'aise avec cette personne-là. Quand on a confiance en quelqu'un, on ne doute pas. C'est comme quelqu'un qui a confiance que tu peux régler son problème d'anglais. Ou tu as confiance que tu peux régler son problème d'informatique. Ou il a confiance que toi, tu es, tu es, tu es expert en mathématiques. Et s'il a des soucis en mathématiques, tu peux régler. Donc, lorsqu'il t'envoie un exercice, mais il est tranquille. Il dort peinard. <rire> Pourquoi Parce qu'il sait que tu es un expert. Oh, là, nous parlons des experts, de l'expert es, espère des experts. Alléluia. Celui à qui rien n'est impossible. Donc, avoir confiance en lui, ça veut dire que tu dois rester tranquille. Et c'est qu'en fait, dans une position où tu n'as peur de rien. Tu n'as pas de rien. C'est ce qu'il demandait par exemple à Pierre. Lorsque Pierre commençait à marcher vers Jésus, c'est ce que Jésus lui demandait. Il devait avoir confiance à sa parole. Il a vu le danger, pour lui dire, mais écoute, il faut retourner. C'est pour la peine. Je t'avais dit, mais je renonce à ma parole. Non, il n'a pas renoncé à sa parole. Il n'a pas renoncé à sa parole te concernant. Dieu n'a pas renoncé à sa parole te concernant. Ce ne sont pas les difficultés qui vont l'amener à renoncer à la parole qu'il t'a promise. À la promesse qu'il t'a faite. Non, il n'est pas celui qui doute de sa parole. Les temps et les circonstances ne changeront pas sa parole à ton égard. Ce qu'il a dit, il le fera. Que tu tombes, que tu te relèves, que tu passes à gauche, que tu passes à droite, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que sa grâce repose sur toi, que son esprit repose davantage sur toi. de de de Larian, de Commence à lui dire encore merci pour cette parole que tu as entendue. Rabala bala bala bala bala bala bala cette parole dans ton cœur Ri bo La Bible dit que oh, Ribosaki de toute passe Même ma parole ne passe pas Garde cette parole en toi Rido ra Hallelujah Ne t'ai-je pas dit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 Oh, oh, oh, dans ta vie. Oh, oh, oh, oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois Oh, c'est ce qu'il a dit à Marie C'est ce qu'il a dit à Matt Lorsqu'il est arrivé Oui, que Lazare était mort Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Il dit, mais Seigneur, notre frère sent déjà Il est mort, c'est fini Il n'y a plus d'espoir Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois Tu verras la gloire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 dans ta vie. Oh oui, Dieu n'a pas fini avec toi. Tu verras sa gloire. Que sa paix repose sur ton cœur. Sois béni. Davantage. Tu peux être béni, c'est pour cela que je mets le mot davantage. Parce que tu es béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix repose sur toi. Merci encore pour avoir pris le temps d'écouter cette parole. Merci encore pour ta fidélité. Sache que ton Dieu te récompensera parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui gardent leur confiance en lui. Que le Seigneur te bénisse davantage. Que sa paix repose sur toi. Garde ta confiance en lui. Et tu expérimenteras la récompense, le déploiement de sa puissance. Parce qu'il est celui qui veille sur sa parole pour Il n'a pas dit que c'est fini avec toi. Attends-toi, à expérimenter sa gloire. Tu le verras cette gloire de tes hommes. C'est une chose certaine. Je te toi. Sois béni davantage. Très bonne nuit. Excellente nuit à toi. Merci encore au Seigneur pour ta vie. Je le bénis pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.